Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, dans cette vidéo on va s'intéresser principalement au noyau de l'atome, ce sera l'occasion également de faire le point sur les connaissances du collège et d'y ajouter quelques petites notions. Alors comme vous êtes prêts, et eh bien on y va Pour commencer on va s'intéresser à la modélisation simple, j'insiste sur le simple, d'un atome. Un atome, c'est une particule qui caractérise un élément chimique C'est également la plus petite particule qui peut réagir au cours d'une transformation chimique Alors un atome se compose d'un noyau qui est constitué de protons au moins un de neutrons, voire pas du tout L'hydrogène le plus simple n'a pas de neutrons Et enfin, autour du noyau, on trouve des électrons et pour l'instant, je dis juste qu'on a des électrons autour du noyau sans dire où ils sont ni ce qu'ils font. Bref, on va voir ici un atome sous la forme d'une sphère et cette modélisation nous ira bien cette année. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et totalement juste. Intéressons-nous plus particulièrement au noyau de l'atome et pour cela, il nous faut pénétrer dans l'atome. Le noyau d'un atome est composé de deux types de particules, les protons, ici représentés en bleu, et les neutrons, ici représentés en rouge. Ça, vous le saviez déjà, nous avions ces deux particules. Ces particules s'appellent également des nucléons, ça vous devriez également savoir, Nucléon, ça vient du latin nucléus, qui veut dire noyau. Dans cette vidéo, j'utilise le bleu pour les protons et le rouge pour les neutrons. Alors, on va s'intéresser maintenant en plus en détail au proton. Et le proton est une particule chargée, et chargée positivement. Sa charge est égale à la charge élémentaire, notée e minuscule, équivaut à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ah oui, le coulomb, c'est l'unité de charge électrique. Et je parle bien de charge électrique, je ne parle pas de tension ou d'intensité électrique. La charge électrique. Enfin, un proton a une masse qui est égale à 1,673 fois 10 puissance moins 27 kg. C'est pas énorme, mais on parle quand même d'une particule minuscule. Après le proton, restons avec les nucléons et l'autre type de nucléon, à savoir le neutron. Le neutron, contrairement au proton, n'a pas de charge électrique, il est électriquement neutre. Et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le neutron. Neutron, neutre, neutron. La masse d'un neutron est égale à 1,675 fois 10 puissance moins 27 kg. C'est très très proche de celle d'un proton et ce sera bien utile plus à Gardez cette valeur en tête pour l'instant. Bon là on n'est plus dans le noyau, on est en dehors du noyau, à la périphérie de l'atome. Et puis on trouve les électrons et les électrons sont des particules qui possèdent une charge électrique. Mais elle est négative et la nature fait bien les choses parce que la charge de l'électron... Est juste l'opposé de celle du proton, c'est-à-dire moins 1 moins la charge élémentaire, et donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, vous savez ce qu'est le coulomb. Enfin, la masse d'un électron est de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, c'est presque 2000 fois moins que celle du proton ou d'un neutron. Vous allez voir plus tard que cela a son importance après avoir donné quelques détails sur les particules reprenons notre noyau et un en particulier qui n'a rien de spécial mais qui va nous servir pour étudier la notation symbolique du noyau alors si on observe bien ce noyau il y a 5 protons, 6 neutrons en rouge soit 11 nucléons et on va modéliser ce noyau avec la notation symbolique du noyau on a le nombre de protons ce nombre de protons et ce nombre de neutrons nous donne le nombre de nucléons. Grâce au nombre de protons, on sait que c'est un élément chimique particulier. Et ici particulièrement, c'est le bore. Et donc on peut écrire maintenant tout ça sous forme de notation symbolique. Le symbole chimique, B majuscule. Avec à gauche en indice en bas le nombre de protons du matériel. Et en gauche, en haut, le nombre de nucléons, ici, 5 plus 6, égale 11. Et voilà notre écriture symbolique. La représentation qu'on vient d'écrire, c'est la notation symbolique du noyau. On retrouve le symbole chimique de l'élément considéré, c'est ce qu'on peut trouver dans la classification périodique. On a en haut à gauche le nombre de nucléons du noyau. Nucléons, je le rappelle, ce sont toutes les particules qu'on trouve dans le noyau. Ce sont les protons et les neutrons. On appelle également ce nombre le nombre de masse et on verra un petit peu plus tard pourquoi ce nombre s'appelle nombre de masse. En bas à gauche, on a le numéro atomique qui est le nombre de protons du noyau et qui est donc lié, évidemment, je l'ai déjà dit, avec le symbole chimique. Enfin, le nombre de neutrons n'apparaît pas directement, mais il peut se calculer facilement avec le nombre de masse moins le numéro atomique. Alors ici, une nouvelle notion avant d'en parler. Observons un petit peu ces noyaux et que peut-on constater Alors, Première constatation, ils ont chacun un proton. Ça veut dire que ce sont tous des atomes d'hydrogène. Par contre, on a pour le premier 0 neutron, pour le deuxième, un neutron, pour le troisième, de neutrons, ce qui veut dire que leur écriture symbolique est ce qui est donné à l'écran et on va appeler ça des isotopes. Alors, ce qu'on va nommer isotopes précisément, ce sont des atomes qui ont un noyau qui possède le même nombre de protons, c'était 1 ici dans cet exemple, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Du coup, comme ces atomes ont le même nombre de protons, ils appartiennent tous au même élément chimique, puisque c'est le nombre de protons qui détermine l'appartenance à un élément chimique. Petite parenthèse culturelle, à ce jour, on connaît environ 325 isotopes naturels, pas tous stables, et on a réussi à créer environ 1200 isotopes artificiellement, pas stables du tout. Plus intéressant, il faut savoir que les isotopes ont des propriétés chimiques identiques, ils vont réagir chimiquement de la même manière. Par contre, ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques, notamment en termes de stabilité, de radioactivité par exemple. La notion d'isotope est vraiment importante car elle permet aussi bien de fournir de l'énergie via les centrales nucléaires, via certains isotopes de l'uranium, que faire des diagnostics, soigner également, et puis faire de la datation, le carbone 14 par exemple. Alors, on va passer maintenant à quelques caractéristiques sur les atomes. Alors, comparons déjà la taille d'un atome avec celle de son noyau. Grosso modo, la taille d'un atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres, soit environ 100 picomètres. Si on s'intéresse maintenant à son noyau, on a un diamètre qui est plutôt de l'ordre du femtomètre, soit 10 puissance moins 15 mètres. Alors, en résumé, d'un côté on a un atome qui a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, de l'autre on a un noyau qui a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Si on fait le rapport, on a un rapport qui est égal à environ 100 000. L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau. Et à l'intérieur, eh bien, on a du vide. On va alors parler de structure lacunaire, essentiellement composée de vide. Voici donc une première propriété de notre modèle atomique. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'atome, on va pouvoir constater que dans notre exemple, notre atome possède 8 protons. Il possède également 8 électrons. On a donc... Une charge du noyau qui est égale à 8 fois E puisque chaque proton possède une charge électrique E qui vaut, je le rappelle, 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est ce qu'on a vu juste auparavant. Le neutron, lui, n'a pas de charge donc on ne tient pas compte du nombre de neutrons et au total, la charge du noyau est égale à 8 fois E. Maintenant, si on s'intéresse au nuage électronique charge de tous les électrons vaut 8 fois moins 1, puisque puisqu'on a 8 électrons et chaque électron porte une charge qui est égale à moins e. Du coup, on se retrouve avec autant de charges positives que de charges négatives. Et ça, c'est vraiment grâce au fait que protons et électrons ont des charges strictement opposées. Ce qui veut dire que l'atome est électriquement neutre. On va parler d'électroneutralité de l'atome c'est notre deuxième propriété. Un atome est électriquement neutre. Enfin, la masse d'un atome est concentrée dans son noyau puisque la masse d'un électron est quasiment 2000 fois moins que la masse d'un nucléon. Et que forcément, il y a au pire autant de nucléons que d'électrons. Et en général, on est plutôt entre 2 à 9 fois et demi plus de nucléons que d'électrons. Mais oui, il faut tenir compte des neutrons. Donc on peut dire que la masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau. De plus, on a vu en début de vidéo que la masse d'un proton est très très proche de la masse d'un neutron. On peut donc considérer que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron et on va dire que c'est la masse d'un nucléon. Donc pour avoir la masse du noyau, il suffit de multiplier la masse d'un nucléon par le nombre de nucléons du noyau, c'est à dire par le nombre de masses. Et voici l'explication du nom nombre de masse. il nous permet de calculer la masse du noyau. Du coup, si on a la masse du noyau, on a la masse de l'atome. Dans notre cas ici, on a 16 nucléons, vous pouvez les compter. L'atome d'oxygène, en l'occurrence, a donc une masse de 2,67 x 10 puissance moins 26 kg. Évidemment, c'est une masse approchée, on a fait quelques approximations mais ça nous suffit pour le moment. Voilà, merci à tous et à toutes, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, je suis certain que vous connaissez plein de personnes que ça intéressera. Une question, une remarque, un point expliqué, et bien comme d'habitude, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et n'oubliez pas, la physique, c'est facile. A bientôt